Bonjour la classe, alors aujourd'hui je vais réaliser le phare breton qui est un gâteau au pruneau et qu'on appelle aussi le phare au pruneau. Pour cela, je vais utiliser du lait, de la farine, du sucre. Des œufs, je prends trois œufs, du beurre, des pruneaux bien sûr et je vais avoir besoin d'une casserole pour faire chauffer le lait, d'une balance parce que je vais peser le sucre et la farine et enfin d'un plat pour faire cuire mon gâteau. J'ai déjà allumé le four à 350 degrés Fahrenheit. Et je vais maintenant préparer les ingrédients et commencer à mélanger et à faire chauffer le lait. Vous voyez la casserole ici Là, je vais casser mes œufs. Pendant que le lait chauffait, j'ai cassé les œufs. Je les ai mélangés avec la farine et le sucre et j'ai étalé les pruneaux au fond du plat. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que le lait est chaud. Pourquoi il est jaune Parce que j'ai fait fondre du beurre dans le lait. J'ai fait chauffer le beurre avec le lait. Quand ça aura refroidi, je pourrais le verser dans le mélange de farine et sucre. Tant que le lait refroidissait, j'ai rangé le sucre, la farine, euh, le beurre et j'ai euh, préparé ma cuisine pour le mélange final. Alors, je pense que le lait est assez froid maintenant et qu'il est prêt à être mélangé avec le reste. Là, voilà le résultat. Voilà, ils sont tous noyés, ils ont disparu, les pruneaux ont disparu sous le lait et le sucre. Alors maintenant, je vais enfourner, c'est-à-dire mettre tout cela dans le four. Et c'est parti pour 40 minutes. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Mon four a sonné, je l'ai éteint. J'ai sorti le gâteau, je vous montre. Et je peux vous dire que ça sent très bon. C'est le meilleur moment, c'est le moment où on peut enfin goûter le phare breton. Alors je vous montre, voilà, je l'ai mis au frigo pendant une heure pour qu'il refroidisse bien parce que ça se mange froid. Et je vais maintenant euh, le couper. Et le goûter alors attention attention ce n'est pas très épais allez on va couper ça un petit carré ici là. et maintenant je vais goûter et vous dire si c'est bon Ah oui, c'est bon. À votre tour maintenant.